Chers frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, venir devant vous ce matin, en chair, intitulé le fil rouge de cette prédication « Liberté, liberté », c'est peut-être prendre le risque d'être bien hardi, peut-être même présomptueux. Mais en vérité, c'est ce qui s'est imposé à moi comme une évidence et aussi comme une urgence. Et si ce matin, je suis devant vous, je suis surtout et d'abord, comme à chaque fois qu'il m'est donné de vous parler de cette manière, parmi vous. » En sus de l'injonction qui a été donnée par Paul dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, le verset 15, et qui est « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, je fais mienne ce matin cette réflexion de Calvin, montant en chair. Je le cite. « Je dois être écolier, et la parole qui procède de ma bouche me doit servir aussi bien qu'à vous, ou malheur sur moi. » À la fin de cette lettre aux Galates, Paul écrit en conclusion de sa démonstration, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Frères et sœurs, ce mot de liberté continue, près de 2000 ans après cet écrit, à résonner à nos oreilles, à nous interpeller, toujours et encore. Comment peut-on l'appréhender aujourd'hui Quelle peut en être, sinon son acception, du moins une compréhension pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, vivant en Europe, dans une société démocratique mais aussi Comment l'appréhender en vivant ou en nous efforçant jour après jour de vivre en chrétien Pour tenter d'avancer, j'ai choisi ce matin de dissocier deux points même si, de fait, ils sont étroitement liés. Dans une première partie, le mot « liberté » que j'ai voulu écrire ici avec un petit « l » et au pluriel. Et puis, dans un second temps, le mot « liberté » au sens de « la liberté » au prisme de la foi qui est en nous. Liberté, les libertés. En 2022, et je l'espère encore pour longtemps, notre pays est au bénéfice de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un texte fondateur de valeurs supraconstitutionnelles le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la déclaration de 1789. Dans cette déclaration, le mot de liberté revient à plusieurs reprises et je ne citerai ici que quelques entrées. À l'article 1er, il est écrit « Les hommes naissent et demeurent libres »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 Enfin, l'article 4, qui nous donne une définition de la liberté dans une exception politique fondatrice d'un socle légal commun, universaliste et à portée générale. Je lis l'article 4. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes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 que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Au vu de ces deux considérants, la déclaration dit en son article premier « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et l'article 3, « Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Frères et sœurs, ces affirmations sont l'une des bases des conceptions de la vie politique, de la vie civile, du fonctionnement même de nos régimes. Elles sont le fruit d'années et d'années, même de siècles, de constats, de réflexions, de considérations sur les événements ayant façonné le monde où nous vivons actuellement. En amont d'elles, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont battus, qui se sont élevés, qui ont agi, qui ont pensé. Des hommes et des femmes qui ont pu aussi, pour les faire prévaloir, être atteints dans leur intégrité, intégrité physique, intégrité morale, intégrité de conscience. Ces affirmations résument à elles seules, et pour la société civile, les plus hautes aspirations de nos frères et sœurs en humanité. Elles sont pour nous le socle de ce que nous appelons aujourd'hui le « vivre ensemble ». On le sait, ces principes, tout au moins à l'aune des régimes se fondant sur la démocratie, ont été, et sont déclinés en autant de dispositions législatives, réglementaires, administratives. Ce principe fondamental de la liberté de la personne a trouvé ainsi à s'exprimer dans des systèmes, dans des cadres juridiques tenant aux personnes elles-mêmes. Je citerai par exemple la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de la croyance religieuse, au moins dans les États laïcs, la liberté d'entreprendre, la liberté de la presse. Pour ce qui concerne les biens, le droit de propriété est une liberté. Mais, nous le savons, ces libertés sont fortement contingentes. Elles sont fragiles, en ce sens qu'elles peuvent être remises en cause, qu'elles peuvent aussi dépendre, tant pour leur pérennité que pour leur application, leur déclinaison concrète. Elles peuvent dépendre de l'appréciation d'un groupe, voire, dans certains cas, les pires d'un individu seul. Frères et sœurs, nous sortons de trois années où, sur le plan mondial, nos contemporains et nous avons dû et devons toujours faire face à une pandémie dont les conséquences humaines d'abord, mais aussi sociales, économiques, ont été considérables et n'ont pas tant s'en faux été encore pleinement mesurées et intégrées. Rappelez-vous que dans ce contexte exceptionnel, des mesures restrictives de nos libertés individuelles ont dû être prises. Restriction de nos libertés d'aller et venir, restriction dans notre liberté de nous assembler. Et maintenant, depuis quelques semaines, le monde entier est plongé dans l'attente des issues d'une guerre menée entre deux peuples, voulue par un homme ou par un petit groupe d'hommes. À nos portes, des frères et des sœurs sont atteints dans leur intégrité morale, dans leur sûreté, dans leur vie. Alors que nous pouvions croire le spectre loin de nous, alors que ce qui a ravagé le monde durant la Deuxième Guerre mondiale devrait encore rester ancré dans les esprits et dans les actes, nous voici brutalement renvoyés à la précarité, à la destruction physique des hommes et des femmes, nos frères et sœurs, à la destruction d'un peuple, à la destruction d'institutions, de pensées, d'œuvres dont la construction a nécessité du temps, du travail, des espoirs, des luttes, des échecs et des avancées. Quelles idées, quelles conceptions politiques, quelles ambitions, quelles stratégies économiques peuvent prévaloir sur la vie d'un seul homme Aucune, en aucun temps, sous quelque latitude que l'on soit. « Tu ne tueras point » est un impératif absolu. Et pourtant, c'est en ce moment ce qui advient sous nos yeux. Frères et sœurs, nous le constatons bien. Toutes ces libertés que j'ai énoncées sont des libertés fragiles. Il faut veiller sur leur respect jour après jour. Elles ont beau être proclamées, elles ont beau emporter une adhésion de la plupart. Elles peuvent se bantant, être battues en brèche, parfois par la volonté ou les agissements d'un seul. Quand bien même nous ne serions pas dans ces cas extrêmes, nous savons bien que ces libertés sont non seulement fragiles, mais par nature contingentes. Elles sont le fait des hommes qui les décrètent, qui les font ou qui ne les font pas appliquer. Contingentes, elles le sont par nature. N'oublions pas, pour ne donner que cet exemple, que la peine de mort n'a été abolie en France que par une loi du 9 octobre 1981. Et n'oublions pas non plus qu'entre 1984 et 2004, au moins une trentaine de propositions de loi ont pu être déposées visant au rétablissement de cette peine. Ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire. Ceci a été pensé mille fois et parfois publiquement dit. Ces libertés, ce sont donc celles que j'ai voulu rappeler dans cette première partie, et je leur ai accolé un petit L et un pluriel, non pas parce qu'elles sont petites en elles-mêmes, je vous l'ai dit, ce sont des libertés fondamentales, mais parce qu'elles sont, outre leur contingence, plurielles et conjoncturelles. Toutes imparfaites qu'elles sont, « Toutes contingentes qu'elles sont, toutes perfectibles qu'elles sont, toutes à remâcher sans cesse qu'elles sont, elles n'en constituent pas moins un socle commun, le cadre dans lequel des hommes et des femmes peuvent vivre civilement, ensemble, et aussi vivre sereinement, le plus sereinement possible, en tant qu'individus libres et autonomes. » Maintenant, frères et sœurs, est-ce de ceci que Paul, a voulu entretenir les Galates et nous, aujourd'hui. Frères, vous avez été à la appelés à la liberté. En deuxième partie, réfléchissons sur ce thème, la liberté. Cette lettre, ou épître aux Galates, a semble-t-il été écrite par Paul depuis Corinthe à la fin de son troisième voyage missionnaire et envoyée probablement aux frères et sœurs de Galatie, vers 55 ou 56 après Jésus-Christ. Ceux qui troublent les communautés de Galatie, dont Paul écrit qu'ils veulent renverser l'évangile de Christ, contestent de fait la force unique de la mort de Christ. Celle-ci, selon eux, selon ces agitateurs, ne manifesterait son efficacité salvatrice qu'en lien avec la loi. » Mais Paul refuse que la loi, qui forme un tout, soit la porte d'entrée, ce qui reviendrait alors à nier la force du salut par le seul Jésus-Christ. Il l'écrit nettement, Je ne rends pas inutile la grâce de Dieu, car si par la loi on atteint la justice, c'est donc pour rien que Christ est mort. Si Paul accepte pleinement la continuité avec le peuple d'Israël, il proclame avant tout la force créatrice de Dieu qui réalise la promesse inconditionnelle faite en son temps à Abraham, à l'intention de toutes les nations. De manière centrale, rappelez-vous, frères et sœurs, que c'est dans cette lettre que Paul affirme « Nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus-Christ. Nous avons cru, nous aussi, en Jésus-Christ, afin d'être justifié par la foi du Christ et non par les œuvres de la loi, parce que, par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Les Galates constituent la descendance d'Abraham, ce qu'ils revendiquent. Mais bien plus, et Paul le leur rappelle avec force, ils sont fils de Dieu. Par l'envoi de Christ, ils ont reçu l'adoption filiale et un mode de vie, la vie d'homme libre. Ils ont été libérés de l'esclavage, et par la seule foi de Christ, ils sont désormais au bénéfice de l'adoption filiale. C'est ce que Paul écrit. « Fils, vous l'êtes bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier, c'est l'œuvre de Dieu. » Ainsi, et c'est la conclusion de Paul dans cette lettre, s'ils abandonnent l'Évangile tel que proclamé, les Galates retomberont inévitablement dans l'asservissement à la loi qu'ils ont connue jadis. Or, comme Paul l'écrit, c'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Et donc cette exhortation finale. Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Cette liberté étant encadrée par l'injonction suivante, par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Frères et sœurs, vous le savez, cette lettre de Paul a été au cœur de la pensée de Martin Luther, a pu écrire à son propos, et je le cite, « Elle est mon épître, je l'ai épousée, elle est ma Catherine de Bora, qui était le nom de son épouse. » Et c'est sur quelques extraits du second commentaire que Luther en fit en 1531, et qui fut publié en 1535, que je souhaite terminer cette longue, bien trop longue prédication. Je cite Luther « Pourquoi le chrétien redouterait-il la loi lui qui par la foi possède vraiment Christ. Il éprouve sans doute les terreurs de la loi, mais il n'est pas vaincu par elle, car fort de la liberté qu'il a en Christ, il dit « Je t'entends certes, ô loi, murmurer que tu m'accuseras et me condamneras, mais je n'en suis nullement ému. Tu mets ce que le sépulcre vide était à Christ. Je te vois captive, en effet. » mains et pieds liés, tels que les alliait ma loi. Quelle est cette loi La liberté. Elle est appelée loi, non parce qu'elle me lirait moi, mais parce qu'elle lit ma loi. Car la loi du décalogue me liait. Contre cette loi, j'en ai maintenant une autre, celle de la grâce, qui n'est pas une loi pour moi et qui ne me lit pas non plus, mais qui me libère. Elle est loi contre la loi qui condamne, elle la lie pour que celle-ci ne puisse pas me lier plus longtemps. Et un peu plus loin, Paul écrit, euh, Luther écrit C'est pourquoi Paul voudrait nous détourner de considérer la loi, le péché, la mort et tout ce qu'il y a de mauvais et nous transporter en Christ pour que nous y contemplions le bienheureux duel, le combat. Que la loi livre à la loi pour que je sois en liberté, le combat du péché contre le péché pour que j'aie la justice, de la mort contre la mort pour que j'aie la vie. Frères et sœurs, pour nous qui confessons Christ, là est LA liberté, notre liberté. Par la foi de Christ et par l'Esprit, en amour fraternel pour chacun de nos prochains, vivons-en. Et soyons à ses disciples pour aider à en faire vivre nos frères et sœurs en humanité. Amen.